Némi chapitre 1 au verset 4. Matthieu chapitre 9, 36. Némi chapitre 1, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ah. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut émis de compassion pour elle parce qu'elle était. Languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point des bergers. La parole du Seigneur. Amen. Némi chapitre 1, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je plairai et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant Dieu cieux. Amen. Amen. Prenons place. On a la place. Le dimanche passé, j'avais dit que j'allais essayer de nous parler des stratégies d'intercession. De en fait, je vais passer là-dessus. J'aimerais bien être sur comment intercéder et quand intercéder. Sachant que nous parlons euh, sur l'intercession. J'avais dit euh, le dimanche passé, l'intercession, c'est juste euh, la prière. Et intercéder, cela signifie plaider pour quelqu'un. Cela veut dire, quand on parle de l'intercession, on parle d'une personne ou d'un homme qui a pris en charge les problèmes de quelqu'un d'autre pour intercéder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Et le dimanche passé, j'avais essayé de nous expliquer. Un enfant de Dieu qui prend son temps dans la prière, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la terre. Tu peux dire Amen. amen. amen. Et j'avais dit encore une autre chose. Si tu veux réussir dans ta vie, tu t'épanouir dans ta vie, tu veux avancer, aller de l'avant. Tu dois être quelqu'un qui prie. Et j'avais dit encore une autre chose. Nous savons tous très bien, Jésus, quand il était venu sur la terre, il était 100% Dieu, il était aussi 100% homme. Dieu, pourquoi Parce que sa naissance, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été comparable. Marie n'a jamais couché avec un homme pour devenir enceinte. Et 100% on pourquoi Parce que, au bout d'un moment, il était fatigué aussi. Il se sentait aussi blessé lorsqu'il y a quelque chose. Il a eu aussi faim. Pourquoi Parce que c'était un homme. Mais pourquoi tout ce que Jésus faisait, tout sauf rien, tout ce que Jésus faisait, pourquoi Jésus était toujours dans les récits, Regardez, tu peux parcourir toute la Bible. Il n'y a aucun verset qui montre là où Jésus avait échoué. Est-ce que tu peux dire amen? amen? Si tu regardes aussi les héros, les gens que la Bible a parlé d'eux, c'était des personnes qui avait une vie de prière très intense. Il aimait Dieu, il aimait la prière. Quand nous aimons de rester longtemps dans la présence de Dieu, cela veut dire nous aimons amener la vie de Dieu en nous. Or, lorsque quelqu'un a la vie de Dieu en lui, cette personne, il est victorieux. J'ai pensé que tu allais dire amen. Amen. amen. Si Dieu nous avait permis de parler sur l'intercession, pourquoi Parce que les moments que nous sommes, ou les temps que nous sommes, nous devons avoir l'habitude de prier seulement non pour ta propre vie, mais de prier aussi pour les uns et les autres. De prier seulement non pour ta famille, mais de prier aussi pour ton église, pour la famille de ton frère et pour la famille de ta soeur. J'avais essayé de soulever quelques points qui peuvent nous pousser à prier. J'avais dit une chose. Nos vies sont combattues. Nos familles sont combatties, L'Église aussi est combattue. Est-ce que nous sommes combattus ou l'Église est combattue parce qu'on avait fait quelque chose sûrement non tu peux dire amen, amen. amen. mais juste parce que toute personne qui avait décidé de suivre Dieu cette personne depuis ce jour là a déclenché un combat et tu ne peux jamais vaincre dans ce combat si tu n'es pas quelqu'un qui reste dans la présence -elle de Dieu, est-ce que tu peux dire « Amen » Amen. Vous savez, souvent les gens qui ne cherchent pas des problèmes, les gens disent, surtout ici en Europe, moi je restais souvent chez moi, surtout j'aime pas des amis, j'aime rester seul, je ne cherchais pas des problèmes. Mais un hey, jour, tu peux être surpris ton nom commence à balader, toute la vie. Mais tu n'as rien. hein? Fais. Est-ce que tu peux dire Amen, amen. Cela veut dire, même dans la position de retrait, je veux être seul pour pouvoir éviter les problèmes. Mais le diable viendra pour te chercher les problèmes parce que tu es un ennemi, j'irai du diable. Voilà pourquoi, un enfant de Dieu, nous sommes appelés à être des intercesseurs. Premièrement de nos vies, de ton église et de ta famille. Est-ce que je me fais comprendre hein? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais nous faire savoir services ou ces ministères de l'intercession vous savez tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu n'aimes pas cette personne tu ne peux pas prier non plus pour ton église si tu n'aimes pas ton église tu ne peux pas prier pour ta famille si tu n'aimes pas ta famille il est impossible. Cela veut dire, pour être quelqu'un qui prie, ou pour être une personne qui fait l'intercession, d'abord, tu dois être une personne qui a l'amour en lui. Tu dois être une personne qui est compatissante. Quelqu'un qui a, en fait, qui est compatissant en lui c'est par là que tu verras que tu seras capable de porter aussi Les fardeaux des uns et les autres Amen. tu peux dire Amen. Amen voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 36 la Bible nous dit ceci lorsque Jésus a regardé la foule était élu de compassion. Pourquoi il a trouvé la foule, cette foule-là, comme des brebis dispersés qui manquaient un berger? Écoutez, bien aimé, voilà pourquoi tu verras dimanche passé, je vous avais dit. Jésus était capable pendant la nuit, il m'a laissé les disciples endormis il va chercher un endroit principalement sur la montagne si tu regardes frère il priait beaucoup pour les autres voilà pourquoi tu verras quand ça sera le matin il va commencer à prêcher il y avait des, des miracles des délivrances les gens se convertissaient et les choses allaient très bien. Voilà pourquoi le dimanche passé, je vous avais dit une chose. Il ne faut jamais être surpris ou surprise dans des situations compliquées ou difficiles. se présente devant toi à l'intérieur de toi tu vas tu vas être triste et cette tristesse ça te à chercher la face de Dieu mais tu n'es pas là pour commencer à se poser des questions mais qu'est ce qui se passe il y a quoi finalement les choses n'avancent pas pourquoi Voilà pourquoi je vous avais dit, lorsque Jésus va monter dans Acte des Apôtres chapitre 1, la Bible est restée comme ça. On regardant Jésus monter. Mais il y a un homme qui va venir vers eux en leur disant, pourquoi vous êtes restés là en regardant De la même manière, il est parti. De la même manière, il reviendra. Amen. Mais vous, vous avez un devoir. Il vous a laissé une mission. Vous devez aller à Jérusalem, rester dans la présence de Dieu, prier, attendre les Saint Esprit venir pour aller témoigner son nom. C'est ce que nous faisons au jour aujourd'hui, surtout pour l'église. Ah, mais ces derniers temps, il y a paix des gens. Ah, ces derniers sont les gens sont restés à la maison. Ah, ces derniers temps, les gens sont fatigués. À part de dire ça, tu fais encore quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la même chose aussi dans ta famille. Il y a des familles où tu verras aujourd'hui quelqu'un tombe malade. Lorsque lui, il va être guéri, l'autre il tombe encore malade. Lorsque l'autre là, il va être guéri, l'autre il tombe encore malade. Mais tu verras un enfant de Dieu, il est dans la famille, il est là. Ah, cette famille vraiment. Où est-ce que nous allons Nous allons arrêter où est Dieu. Dieu ne vient pas si toi tu n'appelles pas. Dieu nous a donné la bouche. Des paroles, on doit les chercher. Mais tu sais pourquoi tu n'arrives pas à rester vraiment dans la présence de Dieu pour prier. L'amour, la compassion doit avoir place dans ton cœur. Et c'est ça qui va te pousser à chercher maintenant la face R des dieux. Amen. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Amen. Vous savez, pour avoir un résultat positif, cela ne demande pas que les gens puissent être nombreux. Vous pouvez être à deux, à trois, ou toi seul. Mais si tu as l'amour de ce que toi tu intercèdes pour Dieu, pour quelque chose, ou si vous êtes à trois ou quatre, si vous avez l'amour de la chose que vous priez, Dieu regarde votre cœur. Vous avez besoin des transformations, des changements, des restaurations. Sachez-les que Dieu viendra et il agira au milieu des noms Tu peux dire Amen. amen. Tu peux dire amen, amen. amen. Voilà pourquoi, écoutez. Nous sommes dans les royaumes des sacrificataires. Sacrificateur, c'est quelqu'un qui sacrifie, qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui démarre dans la présence de Dieu. Je suis pas d'accord avec toi. Des fois, quand tu viens à l'église, tu vois des fois tes femmes ne sont pas là, tes soeurs ne sont pas là commence juste à réclamer mais tu pries pas tu cherches pas la face de dieu je vous ai toujours dit moi, de telles choses me fait pas peur non non me fait pas peur tant que tu sais prier tant que tu as confiance à dieu la situation ne peut pas rester comme elle est ta situation doit changer à cause de ton intercession envers eux, hein? dieu tu ne peux pas vivre dans la paix non écoutez nous avons lu Néhémie chapitre 1 au verset bien cette histoire. Et j'aime ce livre de Néhémie. C'est une expérience qui peut t'aider à savoir que même moi seul, avec Dieu, je peux changer de grandes circonstances ou de grandes situations. Amen. Pas de personnes, ni toi, toi c'est dont tu es là. Devant une situation compliquée. Mais si tu es attaché avec Dieu, tu peux changer les choses. Écoutez ce qui s'est passé. Nous savons tous que David a voulu construire le temple pour Dieu. David avait récolté dehors beaucoup de choses pour la préparation de la construction du temple. Mais Dieu va regarder David et il va dire non ce n'est pas toi qui vas construire. Mais ça sera ton fils, Salomon. Salomon a trouvé cette grâce. Il va construire le temple de Jérusalem. Mais c'est arrivé à un temps où Israël a été menacé par les ennemis. Il y a d'autres personnes qui ont été déportées dans l'esclavagisme. Mais parmi ces gens-là, il y avait aussi Néhémie qui était parti. La Bible dit qu'il est allé tomber dans la maison des rois et il commença à travailler. Mais de temps en temps, il y avait des gens qui sortaient de Jérusalem pour venir aussi, aussi là où Néhémie était. Un jour, il a tout simplement demandé Aujourd'hui, qui venez de Jérusalem. Il a demandé comment va mes frères sont à Jérusalem. De la même manière, on est tous attirés. Peut-être que tu es là 10 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien des années. Tu n'as jamais retourné en Afrique. Tu n'as jamais retourné au pays. Lorsque quelqu'un vient de là, il vient ici. Surtout s'il si habite, il connaît ta famille tu vas être, être être, touché ou tu, tu, tu, tu, tu auras besoin de demander à cette personne là comment comment va ma famille comment va mes frères et mes c'est ça ce qui était arrivé à Néhémie on lui a dit écoutez la façon dont tu avais laissé Jérusalem la façon dont tu avais laissé les temples. elle n'est plus comme ça. Le temple est détruit. La ville est détruite. Tout à Jérusalem est saccagé. Écoutez la réaction d'un intercesseur Écoutez. Au verset 4, il a dit lorsque j'ai attendu ces choses, première chose, il n'a pas prié. La Bible dit, ma assis. Vous savez la position assise. C'est la position d'examination. C'est la position de réfléchir. C'est la position de savoir où je peux commencer, où je peux toucher, qu'est-ce que je peux faire. Lorsqu'il y a une situation, un problème, une difficulté, fond de Dieu, un intercession, il va examiner, il va poser des questions, il va rester calme. Regardez comment toi tu entres dans les palpités lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation. Tu commences à raconter partout à tout le monde. J'ai commencé à chercher à expliquer à tout le monde. Voilà pourquoi moi. Peut-être il y a quelques personnes, ils ont déjà eu cette réponse chez moi. Quand tu viens me dire, ah pasteur, église Nicolas, c'est jour l'église. J'ai été tiré, prie. Oui. je te là à l'esprit. tu sais pourquoi de la même manière ta vie ne dépend pas de toi de la même manière l'église ne dépend pas du pasteur nous dépendons de Dieu la vie qui nous a donnée, mais nous sommes pas le maître de notre vie les jours où Dieu dira c'est fini ça sera fini. Tant que la vie est là, il y a encore l'espoir. Tant que Dieu est là, il y a encore hein, l'espoir. Surtout, écoutez, si tu as la promesse, je vous avais dit lorsque j'avais parlé la dernière fois, je ne sais pas sur quel thème. Celui qui a la promesse de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui plaire tout, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu es entré à Lyon, Dieu te que je te bénirai dans cette ville. Je te bénirai dans cette pierre. même si tu manques l'argent pour acheter une paix, tu ne vas pas plaire parce que tu sais, tu as une promesse. C'est un temps de transition. La transition, ça peut faire deux ans, trois ans c'est que les transitions Amen. ça passe Amen. mais tu dois être quelqu'un qui prie la Bible dit hein, il est assis et la deuxième des choses il a commencé à plaire. vous savez pourquoi quelqu'un plaire il a mal. Pasteur, cette personne, il est compatissant. Pasteur, il est touché. Quelqu'un qui peut prier pour ta situation, c'est quelqu'un qui t'aime. Et parce qu'il t'aime, lorsque tu passes un moment difficile, ça va, il va être touché dans son cœur. Lorsqu'il va entrer dans la présence de Dieu, il va prier pour toi dans la sincérité. Amen. Il va prier pour toi dans la sincérité. Lorsqu'il va parler, il ne va pas parler dans sa bouche. Il va parler dans son cœur. Okay. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Némi l'a dit. J'ai resté dans la désolation pendant plusieurs jours. J'ai gêné. J'ai prié. Vous savez, écoutez une chose. Si tu lis le chapitre 1, tu verras à aucun cas, à aucun moment, Néhémie a condamné les gens qui étaient restés à Jérusalem. En disant que c'est à cause de vous. En disant que c'est vous qui avez fait le péché. En disant que c'est vous qui avez fait ceci. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est compatissant et un intercesseur ne condamne pas. Le travail d'un intercesseur, c'est de prier. C'est de chercher Dieu. Afin que la situation change. Écoutez, Nélie, lorsque tu vas regarder son parcours ou ses démarches qu'il avait fait pour la reconstruction, la restauration de Jérusalem, la Bible dit qu'il ne s'est pas arrêté seulement à prier ou à gêner, mais il s'est déplacé pour aller jusqu'à Jérusalem. Écoutez une chose, il y a des choses. Ne nous demande pas seulement à prier comme des intercesseurs. Il y a des choses à travailler. Amen. Tu peux dire Amen. amen. amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Prends des problèmes dans la famille. Prends des choses dans la famille. Moi, cette famille-là, je vais la regarder seulement de loin. Mais je prie pour eux, que Dieu leur aide. Moi, je ne veux plus les parler, je ne veux plus entrer là-dedans. C'est leur vie. Mais j'ai prie quand même pour eux. Mais ne prie pas. Ne prie pas. Il y a des choses qui demandent la présence de la personne qui porte le fado, qu'il soit là parce que quand tu seras là, tu vas venir avec une grâce. Et cette grâce, c'est ça qui va changer les choses. J'aime mon église. L'église commence à avoir des combats. Des choses, je vois, qui ne sont pas bien. Non, moi, je vais juste prier. Mais or, oh, tu peux faire quelque chose pour que les choses changent. Écoutez, je veux vous donner un témoignage. Il y a eu un Dieu. Un jour, il priait Dieu que Dieu puisse bénir les gens dans l'église. que Dieu puisse élever les gens et que Dieu puisse venir aussi, lui. Mais un jour, il dormait. Il va voir, il est dans l'église, il est en train de prêcher. Et il y a un ange qui est venu pendant qu'il prêchait la parole de Dieu. Cet ange, il commença à mettre des couronnes dans la tête de chaque membre. L'église. Et il y avait une couronne qui était en or et brillant. C'était tellement bon, plus que toutes les couronnes qui étaient là. Pour les pasteurs, ils pensaient que c'est moi qui vais le pasteur. Donc cette couronne est pour moi. Si l'église avance, si l'église comme ça, c'est à cause de moi parce que je prêche bien. Mais la personne a commencé à poser des courants dans la tête des gens. Lorsqu'il est arrivé chez une femme vieille, elle était avancée de l'âge. Cette femme quand elle vient, elle reste toujours derrière. Et cet ange, il est venu, il a posé la couronne dans la tête de cette femme. C'était un cour une couronne plutôt, qui avait dépassé tout le monde. Les pasteurs vont venir, il va réclamer, mais c'est moi qui suis le pasteur, c'est moi qui suis le responsable. Cette femme-là, c'est moi qui le prêche la parole de Dieu, mais pourquoi c'est elle qui va prendre plus que tout le monde L'ange lui dira, écoutez, si cette église persiste, cette église se ce panise, avance parce que c'est cette femme qui est plus pour vous. Amen. Frère, écoutez une chose. La prière attire la bénédiction dans nos vies. L'intercession. Fais des sortes de sorte que les portes qui sont fermées dans nos vies s'ouvrent. Frère, tu peux être béni en portant juste les fardeau de quelqu'un d'autre. Tu peux être béni en portant juste les fardeau de ton église. Des fois, les temps Seigneur, regarde ma famille, regarde mon foyer, regarde ma vie, regarde-moi, Seigneur. Peut-être le temps que toi, tu vas commencer à prendre pour d'autres personnes, pour l'Église, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des temps que Dieu peut te Amen. Et ce sont des choses, que nous, en fond de Dieu, nous ignorons. c'est son poste la Bible nous dit il va se déplacer jusqu'à Jérusalem ce que j'ai aimé dans cette histoire lorsqu'il est arrivé sur place Neyemi pas rassembler tous les anciens d'Israël on va lire ça Au chapitre 2 quand il va rassembler les anciens d'Israël il leur dit ceci regarde Jérusalem est détruite la ville est détruite nous devons se rassembler pour pouvoir et la vie Mais écoutez une chose, écoutez, écoutez, vous savez, quand tu pries pour quelque chose, il y a des situations où tu as besoin de précision. Pour bien prier. Il y a aussi des situations où tu n'as même pas besoin de te poser des questions. Tu vas entrer dans la prière avec amour, avec compassion. Dieu va commencer à te révéler et te donner des directions pour prier. Écoutez, le cœur de l'homme, le cœur de l'homme, garde beaucoup de choses mauvaises. Aussi de des choses bonnes. Mais quand la raison de ton intercession est pour construire, bâtir, Dieu verra ton cœur et Dieu agira. Mais il ben, y a une chose que nous devons jamais ignorer devons jamais ignorer. Quand tu cherches à prier ou à intercéder, il faut s'attendre au combat. Amen. Alléluia. Ouais. Quand tu cherches à prier pour quelqu'un, pour quelque chose, pour l'église, pour la famille, Sachez très bien. Il y aura des adversaires qui vont se lever. Voilà pourquoi, écoutez, écoutez-moi très bien. Le dimanche passé, je vous, avais, je vous avais dit ceci. Il y a des séparations dans la vie. Il ne faut jamais regretter cela. Il ne faut jamais regretter cela. Vous savez, toi tu peux commencer à prier pour quelque chose avance, pour que quelque chose s'épanouisse. Mais la personne à où tu es avec lui, il ne participe pas ou il n'est pas dans le même pensée que toi. Cette personne, visiblement ou invisiblement, il te combattra s'élèvera contre toi. Et moi j'ai toujours dit, il ne faut jamais, il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Petit qu'il soit, il ne faut jamais le minimiser. Beaucoup de personnes ont perdu des combats. Pourquoi En regardant son adversaire, il va dire que non. Il est petit. Je ne vais pas utiliser mes forces pour les combattre. Le petit que tu peux voir, il peut te détruire aussi. Alléluia. Amen. Le petit que tu peux voir, il peut te détruire. Vous savez, il y a une ville qu'on appelait Haït. C'était une petite ville. Ils ont combattu Israël. Imaginez, Israël avait vaincu Jéricho. Il est très grande ville. Mais une petite ville comme Haï a fracassé Israël. Tu verras dans cette histoire. La Bible nous parle des Sambalas et des Tobijas. Selon les définitions, les Sambalas c'était un non donnait, c'était comme des gouverneurs, c'était comme des responsables, comme des, des, des personnes qui, qui, qui avaient une charge. Mais ces gens-là Lorsque vit enfin est venu pour cette bonne intention de construire la ville. Et ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. J'aimerais bien qu'on dise ça. Néni chapitre 2. C'est lui qui a trouvé, qu on peut commencer au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Sanbala, le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite. L'ayant a pris, eurent un grand déplaisir de, de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. La parole du Seigneur. J'arrivais à Jérusalem et j'y passai trois jours. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Mm -hmm. Il il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant le mirailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses portes consumées par les faits D'accord. Descends maintenant verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheur étant où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le faits Venez, rebâtissons miraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans la probe. Dans la propre la parole du Seigneur. Amen. Si tu lis l'histoire pas aller trop loin mais ici à la maison. Tu verras les Yémi ils donnent les explications aux anciens au peuple en disant que regardez-moi je suis venu pour que nous puissions reconstruire Jérusalem. Mais ces gens ne sont pas d'accord. Ils sont élevés pour commencer à nous combattre. Écoutez, ce qui a attiré mon attention, Nelly a dit quelque chose qui était très important, qu'un intercesseur il doit toujours faire. Avoir la discrétion lorsque tu pries pour quelque chose. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que j'ai pris beaucoup pour mon pasteur, j'ai pris beaucoup pour que l'église avance, un bon intercesseur, il est là, il observe. Lorsqu'il entre, il observe. Il dit, cette sœur-là, elle vient chaque jour, mais son problème a fait longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne prierai plus pour ma famille. Je vais commencer à prier pour cette sœur. Écoutez, la particularité d'un intercesseur. Lorsqu'il prie pour quelque chose... S'il si n'a pas encore vu la solution, il ne lâchera jamais. Je veux te dire encore une autre chose. Ce qui va combattre les bonnes idées que toi tu as dans ta tête pour construire quelque chose, ce ne sont pas des personnes qui sont loin de toi. Ce sont des personnes qui sont tout autour de toi. Ne partez plus à l'église. Moi, bon, ça fait déjà trois mois que je ne plus. De toute façon, je ne vois plus rien. Pendant que l'autre te dit comme ça, les jours passés, pas dans ton cœur, ça te faisait mal. Quand tu viens, tu ne vois pas ton frère, tu ne vois pas ta sœur. Lorsque tu rentres à la maison, tu te sens mal dans ton cœur. Des fois, quand tu pries, il y a des larmes qui coulent. Mais à côté, il y a une autre personne qui vient vers toi te disant Moi, je vais rester à la maison. Je ne vais plus aller prier. Ce sont les gens de Tobija. Ce sont les gens de Samba. Écoutez les stratégies l'ennemi avait fait. Lorsque Lorsqu'il a découvert qu'à côté de moi, il y a des personnes qui cherchent à détruire ce que nous construisons. Nous, nous voulons l'épanouissement. Nous, nous voulons l'avancement. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont là, pour détruire l'enfer. Écoutez, lisez très bien l'histoire. néanim va dire ceci. Dans chaque famille, il y a une famille, pendant la nuit, vous allez tenir vos armes. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que les Nénis vont venir pour détruire. Les autres vont travailler et les autres vont tenir les armes. Cela veut dire, les autres vont travailler et les autres vont prier. Amen. Écoutez, tu peux commencer à travailler, travailler, travailler, travailler, travailler, travailler, sans prier. Aujourd'hui, si tu viens, tu construis cette brique, il te casse et toi, tu restes avec des briques. Tu sais pourquoi Parce que tu n'avais pas mis les garde-boue. Parce qu'il n'y avait pas de sentinelles, il n'y avait personne. Et la vie de beaucoup de personnes est comme ça. Tu peux voir quelqu'un qui fait longtemps dans la même chose. Cette personne, c'est un bossaire. Il travaille beaucoup. Mais seulement que il n'a pas les stratégies. Il y a d'autres qui vont dire mon lumière fait 12 12 briques bon aujourd'hui je vais construire au moins 10 je sais que je serai trop fatigué mais demain au lieu de venir le matin ça reste des débris je vais venir les après-midi pour faire monter des briques mais quand tu vas venir dans les 10 ils vont casser 8 tu restes avec le débris n'est pas retourné derrière ou pas? Est-ce que tu peux dire Amen? amen. amen. Écoutez, l'Église, depuis les temps des apôtres, a été toujours combattue. Les serviteurs de Dieu, depuis les temps des apôtres, hein, ont été toujours combattus. Les enfants de Dieu, depuis les débuts, ont été mais ce qui va faire que tu puisses tenir toujours en forme et avancée, avancer, tu seras un bon homme dans la prière. Amen. J'ai mis un verset dans mon statut. Galates chapitre 6, verset 5. Quelqu'un m'a envoyé le message en me demandant, pasteur, c'est quoi ce verset et chacun pour son propre femme. Écoutez, tu vois comme tu fais partie de cette église, il y a une part de responsabilité que Dieu t'a donnée. Et dans cette part des responsabilités, fait partie aussi de tes bénédictions. Si tu poses cette responsabilité par terre, tu ralentis aussi ta bénédiction. Les familles que Dieu nous met dans nos familles, il y a une part de responsabilité à chacun de nous. Si tu poses ce fardeau par terre, le ralentissement de la bénédiction de ta famille. Écoutez, frère, fais-toi un bon intercesseur. En étant un intercesseur, ce n'est pas un homme qui viendra avec le papier mouchoir pour essuyer tes larmes, mais c'est Dieu qui va venir pour essuyer tes larmes. Voilà pourquoi, écoutez bien aimé, moi, à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, l'Église, je ne m'inquiète pas. Je vous dis la vérité. Mais Tu eux, la personne qui est à côté de toi, il peut être ton Tobija ou bien ton Samara. Toi, tu cherches que les choses avancent, lui, il est là avec un contre-coeur. Toi, tu dis le bien pour que les choses avancent, lui, il est là, il fait que dure le mal pour que les choses n'aillent pas bien. Toi, tu veux faire quelque chose. Pour faire avancer l'air mais il il est là juste pour te décourager or oh, dieu touche ton cœur parce qu'il sait très bien ta bénédiction ne viendra pas parce que tu es dans la famille interne ta bénédiction viendra lorsque tu vas porter les fardeaux de ton église la nuit néhmi il a dit au père, nous allons prier. Et la journée, nous allons faire pas, nous allons travailler. C'est ce que Jésus faisait. Jésus, pendant la nuit, il priait. Dans la journée, il va sortir pour prêcher la parole. Quand il va retourner, les disciples endormis. Lui, il va se réveiller pendant la nuit pour prier. Cela veut dire la nuit, il a ses armes. Personne ne peut venir pour détruire. L'Église a besoin des intercesseurs. Arrêtons de réclamer. Arrêtons de plaire. Arrêtons de mériter. Mais prions. Pour ce qui arrive dans ta vie, arrêtez de pleurer. Non. Mais puis tu verras, les choses vont changer. Écoutez une chose, Néni lorsqu'il a pris une décision, il n'était pas avec les anciens. Les anciens étaient restés là-bas à Jérusalem. Il était seul. Je vais te dire une chose, tout seul ou toute seule avec Dieu, il n'a pas changer. Une famille peut changer. Amen. Des situations peuvent changer. Tu n'as pas toujours besoin de tout le monde pour que tu avances. La première personne que tu as besoin, c'est Dieu. Amen. Frère, la première personne que tu as besoin, c'est Dieu. Lorsque Dieu est là, là où il y a des vies, Dieu va remplacer ces vies là Je vais encourager une personne de te soit un bon intercesseur. Un intercesseur, il ne plie, il ne, il ne pleure pas devant les gens. Un intercesseur, il pleure dans sa chambre, dans la présence de Dieu. Présence des dieux. Les dimanches passé j'avais dit une chose. Osoléla, Osoléla, Osoléla, na, na. S'il vous avec lui. Et vous avez pas donné un témoignage qui m'est arrivé il y a une semaine. J'avais un rendez-vous lorsque je suis arrivé dans ces rendez-vous là. J'essaie de me lever, mon dos s'est bloqué. J'ai commencé à transpirer, j'étais presque à, à faire malaise. J'essaie de faire un pas, j'arrive pas. J'arrive pas. pas. Je commence à voir Le vertige. de vertige comme si cette salle tournait. Je me suis dormi par terre. Il y avait des gens qui étaient là et me regardaient comme ça. Et les personnes que j'avais rendez-vous, ils me demandent, j'appelle l'ambiance, j'appelle les amis. Je lui ai dit non. J'ai commencé à prier, à prier, à prier, je me suis levé, j'ai entré dans la voiture. C'est vrai, j'ai passé quelques jours avec des douleurs, mais ça a été passé. Le monde que nous sommes aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont compatissantes. Une personne pouvait marcher ensemble, mais c'est la même personne qui peut te détruire. Une personne que vous pouvez manger ensemble, c'est la même personne qui peut te détruire. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Quand tu es un bon intercesseur, Dieu te dira qui marchait avec, qui partageait avec, et qui n'est pas partagé avec. Le monde n'est plus comme avant. Avant, frère, les morts étaient rares. Surtout ces temps que nous sommes aujourd'hui, Non seulement pour ce pandémie. Mais il y a plus de morts. Si tu retournes les 20 ou 15 ans où ils passés, tu verras que les gens, le, le, le monde plutôt, n'a pas connu la puissance de la mort de telle manière qu'on connaît maintenant. Le maintenant est fréquent. Mais qu'est-ce qui peut t'épargner dans toutes ces choses? Laisse-moi abuser un peu. Est-ce que c'est hydroalcoolique, le masque ou la main? Non, frère, lorsque tu pries, avec les préventions, Dieu t'épargnera dans beaucoup de choses. Amen. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu connais beaucoup de choses. Mais le diable aura peur de toi parce que tu seras un bon intercesseur. Amen. Celui qui prie pour les autres, il a toujours une récompense auprès de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de demander cela. Dieu lui-même, il sait que. Lui, il s'est souci pour mon être, il s'est souci pour mes serviteurs, il s'est souci pour mon travail. Moi, je vais prendre soin de lui. Écoutez, je vais te donner une bonne stratégie. Prends soin de l'Église de Dieu. Prends soin des autres. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Némi a dit pendant la nuit nous allons tenir nos armes. Pendant la journée nous allons travailler. Oui. Toi tu fais que travailler. Travailler. Travailler. Travailler. Oui. Tu as oublié que la nuit la nuit oui. il y a un parabole dans la Bible la Bible a dit pendant la journée ils ont mais lorsqu'ils vont s'endormir la nuit, le diable, il va venir maintenant, planter, mettre ses œuvres à lui. Ce n'est plus le temps de plaire, de réclamer, mais c'est le temps de prier. Je n'ai pas d'autres moyen, frère, à vous exhorter. Si ce n'est pas dans cette parole, retenez les conseils de Dieu. Pratiquez-les. Retenez ce que Dieu nous pas. Pratiquez-les. Écoutez plus Dieu. Arrêtez d'écouter ce qui critique les œuvres de Dieu, ce qui critique les hommes de Dieu, ce qui critique les enfants de Dieu. Quand ton frère, il est là, il est à pied de, de, de, de se noyer. dans ta main. Tire là. Ne dis pas, il est comme ça. Il va voir. Un jour, j'étais choqué. Un frère me dit, parce que parce que je suis souvent avec toi, quelqu'un m'a dit, les jours où je vais tomber au milieu du riz, il n'y aura personne qui va me toucher. Tu vas attendre ton pasteur jusqu'à ce qu'il va venir. Il va te réveiller. Gloire à Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est partout. Amen. Si peut-être moi, je n'aurai pas la capacité d'arriver là. Mais il y aura mon Dieu qui arrivera avant tout le monde. Amen. Frères et sœurs, soyons des intercesseurs cette pour, pour nos frères, pour nos sœurs. Sachant qu'un intercesseur ne condamne personne, ne cherche pas à avoir raison. Sachant qu'un intercesseur, comme Nélie, ne prie pas seulement, mais il se met aussi en œuvre pour travailler avec les autres. Sachant qu'un intercesseur, c'est quelqu'un de compatissant ce n'est pas que toi tu vois l'œuvre ça commence à être dans, dans, dans un côté dans un côté des de, de pentes et toi tu dis bah pour ça il parle beaucoup maintenant regardez frère Dieu restera Dieu si tu as des promesses, continue à prier. les pas Sois un intercesseur pour l'œuvre de Dieu. soit un intercesseur pour l'église de Dieu. soit un intercesseur pour des frères de sœurs. Ne te déchire pas dans ta chambre, dans la prière, juste parce que tes choses ne vont pas bien. Mets tes choses à côté. Dis Seigneur, mon objectif, maintenant, je vais prier pour ces frères-là. Je vais prier pour cette œuvre-là. Je vais prier pour l'église. Expérimenter ça, tu verras. Moi, j'ai expérimenté ça. À l'époque, je priais de 4h à 6h du matin. Il y a une situation qui m'est arrivée J'ai enlevé tous mes problèmes. Commencez à prier pour la personne. Des 4 heures à 6 heures. Des 4 heures à 6 heures. Des 4 heures à 6h. À l'époque, j'étais même à Kinshasa. Mais lorsque Dieu avait agi, quelle était ma récompense? J'étais béni. Fais-toi un récompense. Les voies de nous allons prier de t'aider,